Salutations Hunter, c'est Cookie et je vous re-souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Laduna Court TV. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Popo, ni de Ratalos, encore moins de Zamtrios, mais d'un monstre qui reflète la lumière de ténèbres le Shagaru Magala. Alors commençons par le commencement. Le Shagaru Magala est la forme adulte du grand cette créature aux aspects ténébreux doit parcourir le mont céleste et une fois arrivé à ce sommet, le sanctuaire, elle va muer en une créature lumineuse, imprégnée de ténèbres. Le Gormagala passe ainsi d'un wyvern inconnu à un dragon. Aussi. Ah, J'avoue, c'est la classe Le Shagaru Magala possède le même physique que le Gormagala en phase de rage maximale. Mais ce n'est pas tout Shagaru Magala développe une force et une agilité inimaginables après sa métamorphose. Son fléau est également affecté par ce changement. Il a la possibilité de produire une plus grosse quantité de frenzy virus, de faire imploser son fléau. La brume sombre présente sur le terrain est bien plus épaisse et il manie avec une plus grande facilité son virus. Les Shagaru Magala ont des capacités qui dépassent l'entendement, qui dépassent celles des Gormagala. Quoi bon, de plus normal en même temps puisque c'est sa forme adulte. Les Shagaru Magala sont bien au-dessus de la chaîne alimentaire, et cependant ils concurrencent avec quelques rues comme le David ou bien encore le Rachang. Même s'il fait preuve d'une grande puissance, le fléau du Shagaru Magala n'a aucun effet sur les autres dragons anciens, ce qui lui laisse un énorme désavantage. Sa plus grande faiblesse élémentaire est le dragon et elle se fuit par le feu. Beaucoup d'habitants ont interprété le Chagaru Magala comme étant le vent putride qui fit frétrir une montagne. Bien, maintenant je vais vous dire mon avis par rapport au Chagaru Magala. Selon moi, le Chagaru Magala est le monstre qu'il fallait absolument introduire. Dans monster hunter 4 ultimate il est intéressant sur deux points premier point dans son style de combat je m'explique le chakao magala en phase fait, neutre a les mêmes caractéristiques en bien plus améliorées qu'un gormagala en phase maximale de rage et c'est cette phase de rage qui va nous intéresser car lorsque le gormagala est dans cet état il n'arrête pas d'attaquer le chasseur le seul moyen pour qu'il s'arrête est de lui donner un certain nombre de coups. En l'occurrence, pour le Chagarou Magala, c'est impossible. Car selon l'état du monstre, il est déjà censé être calme. C'est ça qui est intéressant. C'est que ce monstre n'arrêtera pas de vous attaquer. À aucun moment, vous ne le verrez en train de s'arrêter pour récupérer. D'autant plus qu'il peut s'énerver. Et grâce à ça, il va acquérir une plus grande puissance. Ainsi qu'une vitesse incroyable et une agilité euh, de malade. Pour certains d'entre vous qui êtes encore des chasseurs inexpérimentés, c'est le monstre qui est fait pour vous, c'est le monstre qui va vous demander de vous surpasser, c'est le monstre qui va vous demander d'être précis pour pouvoir prendre des potions au bon moment. Et enfin pour finir, en deuxième point dans le concept de l'histoire du jeu, alors là pour le coup on a le droit à la crème de la crème. Dans le jeu, à ce moment précis, lorsque vous devez combattre le Shagaru magala vous êtes placé comme le chasseur étant le héros du siècle. Tout le monde compte sur vous. On n'arrête pas de vous dire que vous êtes celui qui combattra cette terreur, celui qui anéantira ce monstre. C'est ça qui donne le côté épique. C'est ça qui donne vraiment envie de combattre et d'affronter ce monstre. Le terrain est très bien adapté, on a une seule plateforme, je veux dire, le Shagaru Magala a mis une brume sombre bien épaisse autour de la zone C'est vraiment le combat du siècle, on a l'impression que c'est l'apocalypse Et euh, lorsqu'on combat, bon, alors vous allez sûrement me dire que je suis un peu trop dans l'univers du jeu Mais justement c'est ça qui me passionne Dans le sens où on se dit, purée si on est dans le jeu, on est l'homme qui euh, va empêcher euh, l'apocalypse de se produire C'est exactement ça, c'est l'atmosphère dans laquelle on est plongé en combattant ce monstre c'est ça qui est vraiment excitant. C'est pour ça que selon moi, le Shagaru Magala est le monstre qu'il fallait absolument introduire dans Monster Hunter 4 Ultimate. Aussi bien dans les deux points que je vous ai présentés, Dans le sens où ces deux points se rejoignent. Et bien voilà, chasseurs, c'est tout pour le Chagarou Magala, j'espère que cette rubrique vous aura plu. Encore une fois, hein, je n'ai pas tout dit, mais bon, sachez quand même que l'intrigue et l'histoire euh, des Magala est beaucoup plus centrée sur le Magala que sur le Chagaro Magala. Voilà, j'espère que qu'encore une fois cette rubrique, rubrique pardon, vous aura plu, n'hésitez pas à partager... Euh, vos connaissances dans les commentaires, ça nous fera très plaisir. J'espère que vous allez poursuivre dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, bonne chasse à vous tous.